Vous avez vu le petit bouton là-haut Il vous permet d'accéder à votre espace client. Si ce n'est pas déjà fait, il faut d'abord s'inscrire en ligne. Ici, c'est votre espace. Vous y trouverez tous les services pour gérer l'activité formation. Historique, suivi des commandes, documents administratifs, etc. Et voilà, vous savez tout. Et ces reste en permanence à votre écoute pour vous faciliter la formation.